Donc je vous explique un peu, euh... bon, ici c'est un panneau, c'est une conférence que je vais faire euh, le 18 mai ici dans le site. Euh, donc là il y avait des grilles, hein, euh, j'ai ouvert à 11h, euh, je suis en train de faire une vidéo, je montrerai, je la mettrai sur le sur la chaîne. Euh... Et puis ben, on va faire le premier bâtiment, donc... Euh... Comme vous voyez là, on peut passer là par, le, par la porte et on entre dans, dans le domaine. Hein. On va faire dans l'ordre, hein. on va aller faire un par un les bâtiments. Euh, vous avez vu qu'il y a un plan d'accès. Maintenant, j'ai rajouté sous plan d'accès, il y a un truc bien pratique ici quand vous ouvrez X là, c'est un une carte de téléportation. Vous avez des liens et en cliquant dessus, euh, vous pouvez ouvrir une deuxième fenêtre et vous allez directement dans le lieu. Comme c'est assez vaste. Ça évite de, de passer des plombes à traverser la carte pour aller à un point. Si vous voulez aller à la salle de jeu, vous allez vous allez mettre deux plombes pour aller, pour traverser la carte. Donc là, avec le plan, la carte de téléportation, vous pouvez y aller directement. Donc bah, la première salle, c'est tout simplement, comme moi, c'est un espace professionnel que j'ai voulu créer. Comme je commence à... à, à à créer des espaces pour des professionnels, bah, j'ai fait tout de suite la première salle. C'est le, ici, c'est le groupe LinkedIn. Et là, c'est le groupe Facebook que, que, que Eric connaît déjà, hein. mm. Là, c'est les microservices que je fais. Donc, c'est des, c'est vraiment le B C'est des, c est, c est genre des espaces à, entre un et six salles et, et, et une, une, ou deux dizaines d'objets, quoi, animés ou pas. Euh, formation individuelle, vient de lancer le, le truc, bah, c'est une ou deux heures de formation en visio directement sur site. Là, c'est un petit euh, livre pour prendre euh, rendez-vous. Ah, euh, et ici, c'est l'article de présentation, bah, c'est l'article de, de l'inauguration que vous avez peut-être vu sur Panodissé. Euh, voilà, c'est ça, c'est l'article d'inauguration dans le qui suis-je, le petit bonhomme. Ensuite, il y a formation collective, puisque forcément, si on peut le faire à un, on peut le faire à plusieurs. Et puis, bah, devis personnalisée, c'est quand quand on me demande des choses beaucoup plus complexes et qui prennent plus de temps. Voilà, dans chaque espace, vous verrez, il y a. Oui Non, je croyais qu'il y avait une question. Dans chaque espace, je vais appeler Angie, parce qu'à mon avis, elle nous cherche. Je vais euh, voilà lui proposer de nous rejoindre, c'est fait. Oui, vous verrez que dans chaque espace, il y a des trappes ou des escaliers qui descendent. C'est fait exprès, j'ai installé des souterrains pour, euh, pareil, pour gagner du temps, que vous n'ayez pas à traverser la carte quand vous passez d'un bureau à une salle de réunion. Elle arrive justement par par l'escalier, Angie. voilà. Donc vous verrez dans chaque espace il y a il y ces, ces, ce pas vraiment des passages secrets c'est des, des escaliers c'est des souterrains qui permettent d'aller d'un lieu en autre directement sans avoir à passer par le par le green Ah qu'est-ce qui nous dit Qu'est-ce qui nous dit euh... Ah tu m'entends Ah est-ce que tu m'entends Eh oui, je t'entends Eric, ouais. Alors qu'est-ce que tu aurais okay. changé qui n'allait pas. Il y avait une option qui était déconnectée. Bah, du coup, je vais enlever mon casque, c'est plus simple, parce que moi, je fonctionne avec des baffes et puis le micro là, accroché. Angie, elle est connectée, je crois qu'elle est connectée via un téléphone. Oui, c'est ça, via son téléphone. Mais tu vois, comme quoi, ça montre que ça marche aussi mmh. via téléphone. Hein. Alors, l'idée, quand j'ai créé cet espace, bon, vous, vous, vous savez, moi je suis, je suis release, donc j'aime bien créer des, des univers de jeux, hein, mais c est, c est, ça reste un espace professionnel. Donc j'ai créé tout ce que je pouvais imaginer comme euh, espace pouvant servir pour le télétravail. Alors, même si ça a un design euh, très rétro-gaming, euh, jeu vidéo... Euh, c'est des espaces euh, très concrets euh, à utiliser pour la, pour la formation, pour les réunions. Donc, là, la première, c'est euh, la salle de réunion. Alors, euh, là, ici, il y a une porte qu'on peut ouvrir ou fermer. Ouais, c'est ça. Hop, on y va. Et on est dans la salle de réunion. Donc, là où on peut être à 24 autour de la table, hein, je crois. Ouais, c'est ça, même plus être plus. Donc euh, avec un espace privé évidemment, euh, un paperboard sur lequel on peut écrire. et Donc, euh, donc vous voyez en surbrillance que l'espace le, euh, euh, privé en fait est ouvert que ceux qui sont autour de la table et près du paperboard. Si vous allez sur le sur le, le mégaphone bleu là qui a au pied du paperboard, tout le monde va vous entendre dans l'espace. Ça permet de, c'est comme si vous utilisiez un mégaphone. Hein. Moi je n'utilise pas là puisque vous me suivez, vous êtes à 5 à cases de moi, donc vous m'entendez quoi. Hein. Euh, les salles sur le côté, moi bah, c'est des salles de repos hein, ou, de, ou de pause ou si on veut s'isoler pendant la réunion on peut, parce que c'est c'est ce qui permet de de bah de gérer l'espace, hein, tout simplement. Voilà. Sur le format réunion, il y a des questions, non voilà. Ceux qui ne connaissent pas le paperboard, vous pouvez le tester. Euh, alors Vous, ver, vous voyez qu'il y a un autre euh, mégaphone euh, en bas à gauche de la salle. Bah, C'est quand vous avez un intervenant, ça permet à ce qu'il y ait quelqu'un dans la réunion de sortir bah, de sa chaise et puis de parler en public et tout le monde tout le monde l'entend. Mais aussi, par exemple, s'il y a un appel à faire à quelqu'un qui est dans une autre salle ou carrément dans un autre lieu de l'espace, il va l'entendre. Et ça permet à l'intervenant de, de continuer à parler sans, sans avoir à changer de place. Quoi. Donc, il vaut mieux toujours mettre deux spotlights quand on, quand on fait des réunions parce que ça permet à la fois à l'intervenant de parler et à la fois aux autres aussi. Hein. Donc là, vous avez les deux trappes. vous amènent dans les espaces de bureaux euh, du, du domaine. Comme ça, les gens qui sont dans les bureaux peuvent directement, quand euh, sortir de leur bureau individuel, et puis aller. Euh... Pourquoi ça c'est quand je passe là, je, je disparais. Oh, c'est bizarre. Alors, bah, on fait dans l'ordre. Hein. On va le faire chronologiquement. À la salle de... de spectacle. Alors je sais pas si vous avez remarqué, vous pouvez vous planquer derrière les Certains objets. Voilà. C'est fait exprès. Il y a... Donc, euh, Gaz Gazerton permet de... d'avoir, on va dire, deux, deux niveaux d'espace. De, Alors ici, on est dans la salle de conférence. Donc ça, ambiance euh, cosy euh, à la bougie, hein. Euh, mais c'est pareil, c'est... Euh, c'est plutôt fait... formaté pour du spectacle, mais l'intérêt euh, d'avoir des petits groupes comme ça, puisque si vous allez sur une banquette, vous n'entendez que les gens qui sont autour de la banquette, et euh, si c'est un, un conférencier, bah, comme le 18 mai, là, je mettrai peut-être un deuxième spotlight, et je serai avec euh, Lorenzo Socavo, on sera tous les deux sur la scène, ce qui fait que les gens qui seront... Euh, alors c'est G, hein, pour euh, Mox fantôme est passé, c'est-à-dire que les gens qui seront... Euh, ils seront sur les banquettes ils pourront discuter avec les gens qui sont à côté d'eux mais euh... forcément avec le spotlight avec le, le mégaphone le, le conférencier bah, il passe au-dessus de tout le monde donc ça évite quand vous êtes dans une salle au format conférence quand vous avez tous les gens en randonnion euh, vous entendez tous les gens les gens qui sont devant vous derrière vous à côté de vous là par petits groupes ça permet de d'avoir que, que des gens à côté de soi qui nous parlent, quoi, et de se, se regrouper tout en pouvant écouter tranquillement l'intervenant. Voilà. Donc là, il y a deux sorties, je ne sais plus où ça va, il y en a une qui va à la salle de jeu, et l'autre à la salle d'exposition. Euh, une question, pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux diffuser euh, une vidéo euh, à l'ensemble des participants qui sont dans une salle, leur passer oui. un bout de film. Euh... Ah oui oui, oui. Ah, oui tout à fait oui Eh bah, en fait bah, et ben bah, regarde c'est tout c'est c'est pareil j'avais mis longtemps à... c'est c'est toujours le plus simple hein. c'est tout simplement tu fais ton partage d'écran et tu partages une autre fenêtre où tu diffuses ta vidéo. Ok, ah oui, donc en partage d'écran. Et donc, tu te mets en spotlight, puisque du coup, tu veux que tout le monde t'entende. Donc là, tu me vois parce que tu à côté de moi. Si je mets en spotlight, que je m'éloigne, tu me verras. Et si je partage <rire> mon écran, tu me verras. Et si tu en spotlight, bah, tous les gens voient. Donc tu peux faire euh, projecteur de cinéma, quoi, en fait, via ton partage d'écran. Ouais. Si tu en spotlight, les gens verront ton partage d'écran, tous, quel que soit l'emplacement ou bah, Si tu en spotlight, oui, ça marche comme ça, ouais. Les partage d'écran fonctionnent comme la ouais Oui, ouais, ouais, ouais, parce que euh, j'ai compris ça bah, quand j'avais fait la, la Game Gem avec euh, la Science entre en jeu, l'Asso. Euh, quand ils font de la captation vidéo et ils ne fonctionnent pas autrement, ils ont, ils ont une scène comme ça. Et puis effectivement, quand les intervenants viennent, ils se mettent sur un spotlight et puis ils partagent, ils partagent leur écran tout simplement. Ouais, okay. Et euh, alors eux, eux quand c'est format conférence, bah ils, ils partagent un PowerPoint, par exemple. Mais tu peux tout à fait imaginer euh, une salle de cinéma, bah comme cette salle-là, et mettre une espèce d'écran de cinéma, et à part que ça ne va pas projeter sur euh, dans Gazerton, hein, ça va projeter dans le dans le navigateur que j'aurais ouvert pour diffuser ma vidéo. C'est ça, ouais, ouais. Tu, tu te prends une autre fenêtre, ça peut être une vidéo YouTube ou... Mmh. Euh, ou même pas, même pas forcément sur ton navigateur puisque avec le partage d'écran tu peux partager ton écran d'ordi donc ça peut être ouais. une, une vidéo euh... Video perso sur mon ordi perso hein. sur ton ordi à toi tout à fait j'ai même pas besoin de la mettre sur YouTube ou sur un... exactement ouais, ah c'est ouais. c'est ça qui okay. est bien ouais. donc tu peux tu, je pense que par rapport à toi à ton usage ça, tu vois bien c'est c'est genre faire tes diapos de de, de de de par rapport à ton postel et puis euh, de, ouais, de, ouais. De, de le présenter quoi oui oui tu ouais, peux oui. tout à fait et... Et c'est ça qui est génial en Gazerton, c'est que pendant que tu le fais, bah du coup, tu vois, les webcams, elles restent là, et on se voit, et puis on peut commenter les diapos, comme on le fait en vrai dans une salle de mairie. Ben oui. ouais, ouais. Alors là, le panneau événement, c'est, euh, c'est, euh, je, je le mettrai à jour régulièrement. Bon, là, il n'y a qu'un seul événement, donc ça ouvre sur l'article qui présente la conférence du, du 18 mai. Mais euh, je le mettrai à jour, et ce sera un peu le, le panneau... Euh, des différentes animations qui aura lieu ici sur le sur l'espace. Alors les ateliers, bah les ateliers c'est entre la salle de réunion et la salle de formation. C'est quand on est en réunion ou en formation qu'on doit partir et travailler en en groupe. Et bah on rentre dans les dans les ateliers. On va aller voir. C'est tout simplement des petites salles où on peut être assis autour de la table avec un paperboard où on travaille en sous-groupe. Et donc, euh, on peut communiquer avec les autres salles aussi. Voilà. Tac. Ah, alors là, je me suis trompé. J'étais directement dans la salle de formation. Ben, on y est, on va y rester. Hein. Euh, alors, il faut faire G quand vous êtes bloqué par les autres. Quand vous êtes dans un coin et que vous n'arrivez plus à bouger, vous faites G vous passez en mode fantôme. Bon, on est dans la salle de formation, on retournera aux ateliers. Bah, on peut imaginer là qu'on était en, en formation et qu'on revient d'un sous-groupe, on était à 4, 5, 6. Et les groupes de 4, 5, 6 reviennent dans la salle de formation et reprennent leur place d'étudiants, de, bah, de, de, on va dire. Hein. Donc là, c'est un format salle de classe classique. Et donc, vous voyez que sur chaque siège, euh, à côté, il y a un spotlight. Ce qui permet. Un truc pratique c'est que quand vous êtes sur un siège, euh, euh, vous n'entendez, j'ai regroupé, les. c'est Paul, quelqu'un qui est un universitaire qui fait ses cours comme ça sur Gazerton, et euh, son, son, sa méthodologie est pas mal, euh, ça permet donc de, on est sur son siège, le formateur bah, il est au pupitre, et puis, ben, quand un, un étudiant veut prendre la parole, ben, il se décale d'une case et il se met sur le Spotlight. Comme ça, tout le monde l'entend. Et il se rassoit. Et voilà. Ça évite de, de, à chaque fois de se déplacer et puis d'être bloqué par les autres pour pouvoir parler pendant une séance de formation. Donc là, je les paramétrerai de manière à ce qu'on ait le maximum qu'on peut avoir dans un espace, c'est-à-dire 24, euh, 24 étudiants et, et un formateur avec un paperboard. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Alors, il y a une petite maison attenante qu'on voit, bah, ça permet d'aller, de, re de rejoindre les bureaux. Hein. Mais bon, on était parti des ateliers, on va retourner aux ateliers. Alors, c'est pareil, hein, je me suis un peu cassé la tête, est-ce que la maison là, vous voyez, il n'y a que la petite maison qui est à côté, ça ressemble alors, pas, vous voyez, ce n'est pas toujours tout à fait pareil, mais c'est vraiment de la simulation, puisque c'est la configuration de la maison que vous avez dans le, dans le Green général Quand vous allez à la salle de formation, vous verrez que la maison a cette forme-là. Voilà. Là, l'escalier, bah, ça permet d'aller dans, dans l'autre bâtiment en face. Voilà. Ah, il n'est pas là, le toutou. D'habitude, il y a un toutou. Là. Maintenant, on peut mettre des animaux. Oh, je pense que moi, je regarde ça. piano. Ah, bah, il est là, tout de suite. Ah, il y a quelqu'un qui l'a... Alors ça, je ne savais pas. J'avais pas encore expérimenté les... les animaux dans Gazerton, mais ça fait comme avec les cartes, j'ai remarqué. Quand vous laissez un animal <rire> qui reste là, au dernier endroit, où vous l'avez laissé. Quoi. Donc, euh, ça oblige à ranger de temps en temps. <rire> bon, on va ressortir dehors, donc là, par la porte, là, tout simplement. Et vous voyez que le, la configuration de la maison correspond à l'intérieur. En gros, ce hein, C'est pas, pas du détail près, mais voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Bah, la salle de formation, on la voit. Vous voyez, il y avait deux, deux parties de bâtiments. Bah, ils sont, ils sont simulés là. Vous avez là, en haut à gauche, c'est la salle de formation. Et en bas à droite, c'est la petite maison blanche qu'on voyait de l'intérieur. Maintenant, on va voir les, les bureaux que j'ai créés. J'ai créé deux séries de bureaux. Euh, où on peut faire du télétravail. Alors, avec des petites salles de transition, hein, comme dans un donjon. <rire> voilà. Donc, là, bah, pareil, un paperboard. Alors, l'idée, c'est que ce soit des bureaux individuels. Euh, là, c'est sur le thème des saisons. À chaque fois, il y a quatre bureaux. Ici, c'est une petite salle, l'idée c'est qu'il y ait quand même des salles en commun. Bon, par exemple, si chaque saison correspond à une entreprise différente, c'est d'avoir du matériel en commun, on peut stocker du matériel, puisque maintenant dans Gazerton, il y a des extensions. Et bien d'utiliser ça pour, euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir stocker ben, un paperboard ou des trucs, et, et pouvoir euh, voir les objets qui sont disponibles, et puis les demander à l'administrateur pour qu'il les installe dans votre bureau, par exemple. Donc on peut stocker des objets, là j'ai mis un pomodoro en haut, en haut à droite. Voilà, donc vous avez, alors je me suis amusé, hein. l'idée c'était de ne pas faire des bureaux carrés, <rire> c'était un peu ma mission. Donc euh, j'ai essayé un peu de varier le, le mobilier, euh, la déco, euh... Alors, je me déplace rarement à plusieurs et je vois qu'on n'a pas du tout le même affichage. Hein. Tac. Ah, Eric a disparu, je bon, ne sais pas. C'est peut-être absenté. Voilà. Non, non, pas du tout, je suis toujours là, c'est simplement que j'ai une connexion qui est très mauvaise, donc j'ai préféré déconnecter mon... Ah, pour que, pour que tu aies plus de, plus de fluidité, ouais, ouais, ouais d'accord. Ouais, que je t'entende, que je n'ai pas de... de ok. Je hein. suis ah. ah. toujours là. Ça marche. Alors, euh... alors là, j'ai des meubles qui ne s'affichent pas, qui sont bouffés par le mur. Alors, des fois, vous verrez, quand il y a... Euh... J'ai eu des bugs comme ça, j'arrive à les corriger tout simplement en boostant la page. Parce que des fois, il y a des problèmes d'affichage comme ça. Pourtant, les murs, je les ai paramétrés correctement. Alors, un truc que j'ai expérimenté aussi, là, j'ai testé, je vous fais découvrir, parce que... On ne capte pas forcément quand on le visite. Donc voilà, toujours, des, toujours des, des bureaux de différentes tailles. Regardez la différence. Ici, il y a une particularité. C'est que vous avez un même espace de bureau, mais sur deux niveaux. Vous voyez Parce que ici, là, on va descendre. On est un niveau plus bas. C'est tout simplement un jeu de... Ah, j'ai fait G, je suis en mode fantôme, je n'arrive pas à vous traverser pour y aller. Est-ce que je vais y arriver Ouais, ça y est, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Voilà, je suis descendu. Vous voyez, on est à un niveau plus bas. C'était une. Je me suis donné cette contrainte-là, c'était de dire, bah tiens, je vais essayer de faire des bureaux qui soient à un niveau plus bas, mais dans le même espace. Voilà. Je galérais pour faire ça, mais... voilà. Ouais, normalement, là, on... je suis passé sous l'échelle, mais normalement, ça ne devrait pas le faire. On devrait pouvoir passer au-dessus, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'avais réussi à corriger le problème, mais je pense que c'est un problème d'affichage. Je sais pas si vous, vous êtes passé sous l'échelle ou sur l'échelle. Euh, on a perdu Angie. Euh, Est-ce qu'elle est toujours. Pourtant, elle est toujours dans le même truc. Elle a dû spawner. Je vais lui envoyer une requête pour qu'elle nous rejoigne. J'ai qu'elle quelques follow en fait. Ouais, ouais. Si si elle arrive là. <rire> Parce que je sais pas, ça c'est une c'est une fonction que j'avais ne je, je connaissais pas c'est quand vous cliquez sur un ben, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est request to lead. En fait, c'est un follow inversé, c'est-à-dire qu'on propose à la personne de nous rejoindre et de nous suivre. Euh... comment C'est une fonction que tu trouves où pour euh, appeler quelqu'un bah, Quand tu cliques sur le, dans, dans le chat sur, sur, un, sur un pseudo, tu as « follow » et en dessous, en dessous tu as « request to lead ». Ça veut dire « requête, requête pour mener », ça veut dire en anglais. Je suis très mauvais en anglais. Ouais. Donc euh, ça, voilà, c'est inversé. C'est-à-dire que je pense qu'on ne m'a jamais fait ça, mais... Euh, quand on envoie une requête, je pense que la personne reçoit un message en disant bah, il propose que tu le suives. Et si tu mets OK, je pense qu'automatiquement, ton, ton avatar part et rejoint la personne. Ça va Tu n'es okay. pas trop perdu, Vincent Non, non, ça va. Ça va Alors, vous voyez, j'ai mis deux petites boîtes aux lettres. Ça, c'est des trucs pratiques. On en parlait euh, ces jours-ci avec Eric. C'est pour laisser des messages à la communauté, aux administrateurs... Euh... Voilà, vous pouvez, vous pouvez laisser les messages là dans, dans les boîtes aux lettres. Voilà. Alors toujours quand même mettre au moins un an, une date, qu'on puisse repérer qui a laissé un message, puisque est pas, on n'est pas logué, hein, forcément, en laissant les messages. Ben, on va pas retourner dans la salle de formation. Hein. Normalement, toutes les portes accèdent. Là, si vous prenez la porte, vous allez rentrer dans l'annexe la, la, la, la, de la salle de formation. Voilà, et maintenant on arrive à un autre style de bureau, les bureaux Zodiac. Donc ils sont paramétrés comme les signes du jack. Donc j'utilise la touche G pour vous traverser parce qu'on se marche dessus. Et on va prendre cette porte là. Voilà. Voilà. Hop. Après, c'est une petite salle de transition et on arrive.. Alors c'est pas du tout la même ambiance, là, on est plus dans. Ambiance jeu de rôle. <rire> Mais on a des bureaux un peu plus fonctionnels quand même, puisque c'est des bureaux carrés. Voilà. Euh, et ils sont signalés par un signe du Zodiac. Voilà. Bah, le but c'est d'avoir 12.. Euh, en tout, il y a 24 bureaux individuels, puisque on a deux zones de bureaux, avec à chaque fois 12, 12, 12 bureaux. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pris cette symbolique-là. Pour... Pour faire les bureaux. Donc, euh, après, bah, tous les bureaux sont aménageables. J'essaie oui. un, un peu de les. Ton, ton design d'espace Ouais. François Ouais, je t'écoute, ouais, Eric. Ton design d'espace, tu m'as eu. Ah, t'es perdu. J'ai perdu ton son. J'avais coupé le micro, pardon. Ouais, vas-y. Euh, ton design d'écran, tu l'as fait avec euh, quel, euh, quel outil et ben euh... Dans design d'écran, tu l'as fait avec quelle Tide. C'est le, un logiciel de tuiles pour faire des tuiles. Donc c'est un... J'ai pas entendu. Tide, c'est T-I-L-E-D. C'est le logiciel que propose Gesserton aux développeurs. C'est pas eux qui le font, c'est un... Comment on appelle ça c'est un, oh, un, un open source, quoi. C'est un logiciel open source, mais qui est vraiment très, très bien fait. Euh, il est en français, oui, il est en français. Et euh, c'est pareil, hein, j'ai mis un, quelques temps avant de bien le comprendre et le prendre en main. Et, euh, mais bon. Euh, et pareil, donc là, on voit les murs, là, les murs.. Euh, les murs gris, là, c'est des murs... C'est le modèle euh, Gazerton, euh, la société, euh, ça, c'est pas mal aussi. Leur designer, leur graphiste, il a un répertoire qui met à disposition des... des, des développeurs, enfin, des, des usagers, quoi. Et on peut utiliser les... les, les graphismes Gazerton pour... Euh, alors, bon, vous vous en doutez, j'utilise pas que des graphismes Gazerton, hein, puisque si on prend... les si on prend les cristaux, ça c'est des choses qui viennent d'ailleurs, que j'ai été chercher moi sur internet, euh, certains designs que j'ai achetés, des, voilà, c'est des choses que, sont, que font euh, que font des graphistes et euh, qu'on trouve euh, en ressources sur euh, sur internet, il existe des forums de je crois que le plus connu, c'est RPG Maker. C'est justement pour faire des, des, des petits jeux de rétro gaming en, en 2D. quoi. Et c'est exactement la même configuration que Gazerton, puisque Gazerton s'en est inspiré pour pour se créer. quoi. Euh, okay, donc là, t as, t as, tu vois, as, les deux sont ce Les statues, c'est des statues qui sont dans Gazerton, c'est des objets. Mais par exemple, là, les piliers, ils sont... Taille, si tu veux, c'est tout con. Le, le, une fois que tu as compris le principe, après, c'est deux couches, tu as le sol et les murs. Et c'est pour oui. ça que quand tu passes derrière un mur, tu, tu disparais derrière le mur. Tu vois. Là, j'ai ouvert les fenêtres, par exemple. Tu peux passer par les fenêtres. C'est pour circuler plus facilement. Mais, euh, et, et après, bah, tu, tu peux bloquer les. Enfin, ça tu le sais, tu peux bloquer les. Tu mets des tuiles rouges pour bloquer les, les murs. Oui. Mais euh, le, ce qui est quand même compliqué à gérer, c'est le, le sol et le mur, parce que hum, les deux niveaux, quoi. Ce qu'on appelle le background et le foreground. le foreground, euh, tu peux, par exemple, tu peux pas mettre une affiche sur un mur, parce que forcément l'affiche disparaît derrière le mur. Quoi. <rire> Donc c'est un peu compliqué. De, de, il faut vraiment penser son, son espace avant pour, euh, pour le configurer de manière à ce que, si par exemple dans, le, dans les fonds là, tu veux installer. Si tu mets, euh, si tu mets, euh, que tu disparais derrière le mur, là, bah, tu peux pas mettre d'objets contre le mur parce qu'ils vont disparaître derrière. Quoi. Donc c'est ah, oui, vraiment une gymnastique à avoir. Donc euh, les débutants, le plus simple, c'est de faire des simplement un background où tout est du sol, c'est-à-dire les murs. Euh, si tu passes dessus, tu vas passer au-dessus du mur, tu vas pas passer derrière le mur. Quoi. Ce qui fait que quand tu mets des affiches sur les murs, eh bah, ben, ils s'affichent bien devant le mur et pas derrière. Quoi. <rire> Quand tu feras, quand, si tu t'y mets, tu verras. Commence par faire juste du background, c'est-à-dire comme un dessin, quoi, tout simplement, et puis le bonhomme qui se déplace dessus, quoi. Parce que dès que tu commences à mettre deux couches, ça devient super compliqué. <rire> tu dois prévoir les espaces de circulation et tout ça, quoi. Voilà. Okay. voilà. Donc, ben, là, vous retrouvez deux, dans chaque espace où il y a des bureaux, où il y a à chaque fois au moins une flèche qui va vers la salle de réunion et vers la salle de formation. Pour fluidifier justement s'il y a du télétravail, euh, dire bah hop, à telle heure tout le monde se retrouve à la salle des réunions, bah, tu sors du bureau et tu vas directement euh, t'y es tout de suite. T'as pas à ressortir dehors, euh, retraverser tout l'espace pour, euh, pour pour travailler tout simplement. quoi. Hein euh, voilà, pour le deuxième bureau. Alors oui, alors bien sûr les objets dans Gazerton, ça c'est cool aussi, c'est qu'il cool. y a du son. Donc là, près des fontaines, on a le son de la fontaine. Bon, on va ressortir sortir par la, la voie normale. Hein. C'est parti. Alors, euh, un gros morceau maintenant, la salle d'expo. Ben, comme j'ai fait plusieurs expos, moi, dans, dans Gazerton, euh, donc Ultima Academy, hein, ceux qui ont visité connaissent, hein, dans des petites salles d'expo euh, en école de magie, Là je me suis fait une salle musée on va dire pour pour avoir ben, le jour où on me demande ça justement de pouvoir avoir un, un modèle à présenter ben, on va le regarder voilà c'est une grande salle musée avec euh, des hôtesses d'accueil <rire> et puis euh, ben là en fait c'est toutes les vidéos que j'ai de ma chaîne euh, Gazerton sur YouTube que j'ai organisées euh, dans l'espace. Donc on retrouve euh, ici des, des vidéos. Les fameuses expos culturelles sont là. Voilà. Donc quand vous passez à côté, vous voyez les, les vidéos qui apparaissent. Euh... Ici, euh... voilà, ben, il y a toutes les vidéos. L'avantage, c'est que ceux qui ont déjà été dans mes univers... Euh... On vu une partie, là, du coup, quand j'ai fait ça, j'ai tout mis. <rire> Donc, vous êtes sûr, vous avez une vision exhaustive de ce que j'ai fait dans Gazerton euh, depuis octobre. Il y, a quasi, il y a tout. Si vous allez ici dans la salle d'expo, puis après dans la salle où il y a les, les téléporteurs, euh, vous avez tout, tout ce que j'ai fait dans Gazerton. lié, quoi. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a, je pense plusieurs heures de visite. Alors, bah, pareil, hein, pour animer l'espace, j'ai mis des petits bonhommes bon, avec lesquels on peut interagir. Euh, là c'est plus le côté associatif militant hein, après le jeu de rôle qui était là en haut au milieu euh, ici c'est les revues de presse économie sociale et solidaire je fais des je récupère des articles et je les mets dans des espaces une fois par mois comme ça c'est comme lire une une c'est comme lire une revue de presse hein. euh, là c'est dans, dans... En place des libres citoyens, je vais l'animer. Voilà. Et je présente une revue de presse, euh, une revue de presse Économie sociale et solidaire. Je fais ça une fois par mois. Ah, on se retrouve. Elle s'arrête pas. Voilà. Euh, ici, bon, on a une petite salle de, un, un petit espace de pause. Les téléportations, là, c'est la salle de spectacle. Et euh, la, la salle d'offre Gatterton, la, la première salle près de la zone d'accueil, à partir de cette salle-là. Euh, voilà, là, là on va ressortir. Donc, Et l'espace central, bon, je me suis fait un, une espèce de CV muséal. Quoi. Donc on retrouve, euh, on retrouve les références de mes bouquins. Euh, les, ça c'est les expos culturelles sur une plateforme de médiation euh, culturelle. Ça c'est euh, bah, la fameuse conférence dont je te parlais euh, Eric tout à l'heure, c'est la, con la conférence euh, de la gamme euh, voilà, euh, justement où je présente mes espaces et euh, où euh, là il y avait euh, sur cette conférence là il y avait dans la salle il y avait euh, plus d'une quarantaine d'avatars quand j'ai oh fait oui. l'intervention. Euh, et ça, ça a bien tourné. Donc, oui. Une salle payante. oui, oui, c'était une salle payante. Oui, oui, ils, euh, ils sont, ils, ils louent l'espace pour. Euh, alors eux, comme c'est une game jam, euh, c'est deux week-ends. Le premier week-end, ils font des des jeux. Euh, en gros, c'est vraiment leur leur système est pas mal hein, la science. Euh, c'est une assaut de Lyon. La science entre en jeu. Le principe, c'est que il euh, y a quatre cinq universitaires proposent des sujets, leurs sujets de recherche. Et il y a des développeurs web, des, des graphistes, des euh, après vois, toutes les, les compétences qu'il y a pour faire des jeux vidéo. Ils se retrouvent dans un espace guesser comme ça pendant un week-end, et ils fabriquent un jeu, un, un jeu sur un week-end. Et, euh, les universitaires, après, notent les, les jeux faits, et puis bon, et puis les organisateurs aussi. Et le week-end d'après, bah, il y a les conférences, là, comme, comme j'ai fait, où on a chacun 20 minutes, et on présente différents thèmes sur le métavers, et où il, y, y a aussi la, les, les, jeux gagnants, quoi, en fait, il hein. euh, euh, y a, il y a un jeu qui a gagné, et puis, mais bon, l'intérêt, c'est que c'est, on est sur du jeu, sur de la culture scientifique et technique, puisque, il fabrique des jeux qui sont euh, euh, qui sont pédagogiques quoi on va dire hein. c'est pas des jeux que pour le jeu quoi ça c'est bah c'est le, le nouveau site là où je où je mets mes articles c'est pas une ça c'est laikido c'est un article que j'ai écrit sur euh, laikido parce que c'est une de mes passions euh, j'essaie de vous traverser parce que là on se marche dessus et là c'est bah, c'est mon premier bouquin voilà voilà, donc vous avez un peu un CV de, de ce que j'ai fait là. Voilà, bah voilà. donc là c'est une très grande salle, mais euh, du coup, le euh, jour où un musée me demande, ou une médiathèque, une ludothèque me demande un, un espace d'exposition, je leur proposerai celui-là. Alors bien sûr, j'ai mes espaces d'exposition sur euh, sur Cultima Academy, mais qui sont déjà plus petits, plus petits, comme le musée du jeu, où là il y a une trente-quarantaine de panneaux, avec des, des affiches de jeu. Euh, là, on peut être sur quelque chose d'un peu plus... Euh, euh, bah déjà différent en termes de, de présentation. Quoi. Voilà, on ressort. Alors, il y a vraiment de quoi euh, se balader. Hein. On a presque fini. On a fait les deux tiers. On va faire le... La salle de jeu, je pense ai n'y pas encore été. Ah. Généralement, ça surprend parce que c'est pas du tout comme euh, on s'attend à le voir. On est dans un grand bâtiment type moderne. Enfin, devant, là, sur le perron, on peut faire le tour. On va s'amuser. On va, on va va... Ah, zut Je suis retourné dans la salle de conférence. Non, pas dans la salle de... Dans la salle des fêtes. Non, c'est pas là que je voulais aller. Euh... Salle de jeu on a dit. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut y aller à partir de là Non on ne peut pas. Il faut aller dehors. Ah, j'ai perdu l'affichage. <rire> j'ai plus les maisons. <rire> Qu'est-ce qui se passe Bon, j'espère que je vais pouvoir y aller. Ça y est, on y est. Voilà, non, bon, on, va, on va rentrer directement par la flèche bleue qui est là. Et en fait, on est dans un casino. On est dans un grand casino sur euh, deux étages. Voilà, là à droite, il y a des musiciens. Et là, on a des jeux. Alors, on va voir si on se voit, là. Je vais ouvrir... Euh, J'ai joué Astéroïde tout à l'heure. On va jouer à Astéroïde. Vous me voyez, là Est-ce que vous voyez le jeu Non. Euh, alors, attends, je vais partager mon écran, du coup. Ah, je me suis fait avoir. Alors, euh, comment je fais déjà Spotlight, Spotlight. Tac. Et si je fais Spotlight, je pense que tu me verras. Voilà, est-ce que tu le vois Est-ce que tu me vois en train de jouer, là Et Tu me vois pas que je quand je pas un alors, ah, ce qu'on va faire, c'est que je vais partager mon écran, je vais enlever le screen Je vais être sûr. Ah, c'est bon, je vais enlever. Maintenant, je vais partager mon écran. Je ne vais pas partager le son, comme ça, on n'aura pas le... Vous n'aurez pas à subir le son. Voilà, donc maintenant, voilà, donc là, si vous voulez me voir, vous euh, faut simplement ouvrir ma fenêtre euh, partagée là, avec le, le jeu auquel je suis en train de jouer. Je vais baisser le son. Vous confirmez? Oui. Que vous voyez. Ah c'est bizarre, ça a changé le. Oui, on a un écran, je pas en train de jouer, mais un... ça y est, je me suis fait avoir. Pourtant, il est facile comme jeu. Hein, mais... Ah, c'est bon. Et tout ça, c'est des jeux de rétro gaming, c'est-à-dire c'est des jeux euh, des années 90 en 4 80... Ouais, même certains des années. Oh. Bon, enfin voilà, je vais fermer. C'était pour montrer l'exemple. Je t'entends parler, mais je t'entends pas. Voilà, ça y est. Enfin, voilà, je Surtout vous montrer l'exemple, et je pensais qu'on se voyait pendant qu'on jouait, quoi, en fait. Et euh, donc j'en je, conclue qu'il faut partager l'écran euh, pour que les gens qui t'accompagnent puissent te voir jouer, en fait. Enfin, ça c'est des jeux individuels. Il existe des jeux hein, dans Gazerton, je n'ai pas testé, par exemple, il y a un Tetris, où on peut jouer à plusieurs. Il hein y a des jeux qui sont paramétrés, où on peut vraiment être à plusieurs, comme le, le loup-garou de Cherselieu. Donc c'est pareil, là, il faut revenir et puis prendre du temps de découvrir les jeux. Tout à l'heure, j'ai installé le Uno. Ah oui, oui, ouais. je vais l'enlever. Je vais l'enlever, tu as raison. Voilà. Alors là, il y a un Uno. Euh... Là, par contre, on peut y jouer On peut y jouer tous les quatre si on veut. Parce que quand on va... Bon, je le, je le fais pas, hein, je l'ouvre pas. Mais quand on l'ouvre, euh, on, on a accès à... Il demande un nom de salon privé. Et, euh, et chacun doit se loguer. Bah, comme quand j'avais testé le loup-garou de Chersolieu, Qui est là, plus bas, je crois. Non, il est à l'étage, le loup-garou de Chersolieu. Alors, euh, pour garder le design de l'espace, j'ai pas mis de jeu... Euh, je n'ai pas trop touché, là, par exemple... Ça se voit pas, mais il y a un jeu. cest si vous tapez X ici, vous avez un jeu qui s'appelle Empire Good Game. C'est un peu comme Age of Empires. Donc c'est un jeu de, de gestion, ça. Là, on est sur un jeu, des jeux qui se jouent plutôt tout seuls, des jeux de réflexion. Il y a échecs, Dame, Bagamon, Mahjong. Il euh, y a plein de jeux auxquels on peut jouer, même du bridge. Alors, euh, en plus, ça peut être en français. Et il y a des gens qui jouent dans le, dans le monde entier, là. Et on peut rejoindre des parties ou simplement regarder des parties. Quoi. Ah, on a perdu Vincent. Ça y est, il vient de revenir. Je vais me mettre en spotlight. Ah non, c'est Vincent que j'ai mis en spotlight, pas moi, c'est pas moi. Tu t'étais perdu, Vincent euh, Attends, je vais te mettre en... Non, parce que je t'entends pas, là, forcément. Je vais te mettre en lead. Voilà. Comme ça, tu peux me rejoindre. Je vais garder le, le spotlight, comme ça, si on, on se perd, vous aurez moins de problèmes de son, de perdition de son. Oui. Moi, côté aussi, j'ai une connexion. Ouais, ouais, ouais. ouais. Là il y a un code Nem. Alors voilà, Généralement quand il y a des sièges et puis de quoi s'asseoir, il, il y a de quoi jouer aussi. Là pour monter. Est-ce que tu as trouvé un jeu d'échecs Oui, j'ai testé, testé le jeu d'échecs et il fonctionne bien. Utilise celui-là. -là, celui-là, là. Jouer au jeu de réflexion. Là. Celui-là, parce que quand tu ouvres la fenêtre, tu en as plein, mais. Le... Mais le premier, tu vois, tu as 2027 et, et euh, je l'avais testé, celui-là et ça fonctionne bien. Il est, euh, il est ergonomique et okay. euh, voilà. Mais c'est vrai que des jeux on en trouve plein partout et euh, euh, j'ai essayé d'installer que ceux, je les ai testés ceux que j'ai installés parce qu'il y en a. C'est des fois ça marche pas ou c'est long ou ça charge ou là c'est pareil. Il faudrait que je change là que je mette de nouveaux jeux. Là c'est un jeu de rétro gaming sur euh, 3945, c'est des. Bon, c'est des avions. Hein. C'est du euh, jeu de baston hein, dans les airs. Bon, on passe à l'étage. Alors par contre pour passer à l'étage il faut marcher sur la il faut marcher sur la. Sur la flèche. Pour redescendre, il n'y a pas besoin, il suffit de descendre l'escalier. Là, ben, je les ai installés euh, un quart d'heure avant de commencer la visite, Là, les, le bleu et le vert. Là, C'est des jeux de retro -gaming que je trouve assez génial, ils sont très jolis. Il y a, Il y a Sonic et euh, les Pokémon, et c'est les jeux originaux euh, des années 90, en fait, qui ont lancé la, la mode Pokémon. Maintenant, c'est super connu, mais c'est le premier jeu Pokémon de ce que j'ai compris. Quoi. Et là, c'est un jeu coréen ou japonais, je crois. Pareil qui est un graphisme que je trouve magnifique. Voilà, il faut, pareil, il faut. Je ne vous l'ouvre pas, mais il faut. Prenez le temps de venir voir, c'est vraiment sympa. Quoi. Et puis ben là, j'ai installé des salles pour faire du loup-garou de solieux parce que c'est plutôt pas mal. On peut être à beaucoup dedans. Il y a une salle au rez-de-chaussée aussi où on peut faire du loup-garou qui est pas mal. Et puis là, les tâches, ben là on a carrément on des chambres. <rire> c'est marrant. Et ici, ben, un salon. Ou là j'ai installé un Pictionary. Ici il y a un, je ne sais plus ce que c'est. Ça vais être un Scrabble. Et là il y a un jeu d'échecs. Est-ce que c'est le même Ouais c'est le même. Tac. Et là c'est quoi que j'ai mis Je reviendrai voir tout ça en détail. Ouais ouais il faut prendre le temps parce que c'est vraiment vaste. Il y a une petite terrasse là où on peut jouer aussi au poker. J'ai installé un jeu de poker. C'est dans l'autre salle. J'ai vraiment fait au plus vite, hein, parce que c'est pareil. Hein, normalement, il y a plein d'endroits où on peut installer des jeux. Euh, la salle de poker, elle est là, juste en dessous de moi. J'en ai mis qu'un, hein, parce que c'est un jeu connu dans, dans Gazerton. Mais là, ça peut être sympa de jouer sur la terrasse. Tu as eu l'occasion de tester les jeux à plusieurs ben non, j'ai pas encore eu assez de gens connecteurs en même temps que moi pour faire des, des tests. Ouais. Je, vais essayer, ben je pense que c'est les prochains événements que je vais faire. Là, j'ai tout à l'heure, j'ai préparé une vidéo pour présenter euh, en disant que c'était un bar à jeu. C'est un casino, mais c'est comme un bar à jeu, quoi. C'est d'organiser des soirées de jeu et puis de, comme ça, je pourrais euh, faire venir de mon, du monde et puis tester euh, vraiment... Euh, monter en charge la, le nombre d'avatars connectés et de, de tables surtout qui jouent pour faire une mini convention virtuelle quoi éviter de marcher sur la flèche parce que ça va vous faire remonter voilà. par là bah, par là je vous montre rapidement j'attends qu'ils nous rejoignent et en elle doit être encore là haut Hop, je m'envoie une requête c'est bon, oui. arrive. arrive. Par là, bah, c'est... j'ai pris cette map parce qu'elle est vraiment jolie, quoi. Là, il y a une salle à manger. Pareil, avec des sons d'ambiance type repas. Et là, j'ai installé une salle de loup-garou, aussi. Bah, parce que c'est le jeu que j'aime bien, et puis euh, qui est assez connu des rollistes. Mais euh, j'essaierai de varier les jeux par la suite, puis enfin, de développer le, le truc, quoi. Euh, voilà, on a fait toute la salle il y, y a des il y a des subtilités hein. par exemple, il n'y a pas qu'un seul escalier pour monter hein. vous avez les escaliers de service si vous voulez monter, vous allez arriver à l'étage et il y a même une petite terrasse l'été où on peut aller se délasser euh, qui est par là hop, on monte et Ah, là, il faut vous bouger, il faut aller sur la terrasse. <rire> ouais, c'est bon. Voilà, elle a une petite terrasse bien sympa. On peut se poser. Et puis... Euh, alors, j'ai commencé à la paramétrer pour que s'il y a des espaces privés, hein, c'est-à-dire que quand on est au bar, on n'entend pas les gens qui sont euh, aux tables. Voilà. Voilà, et puis bah maintenant on va arriver dans, dans la dernière partie de la visite. Euh, non, je suis au premier étage, il faut que je redescende encore un étage. <rire> Tac, on ressort. On attend Angie qui est paumée. Alors, à sa décharge, elle utilise un téléphone. Et je pense que c'est pas facile de, de naviguer qu'un téléphone. Hein. Là, nous, on a les touches euh, flèches. Avec le téléphone, on a juste le doigt sur l'écran pour, euh, pour se déplacer. Hein. Ce n'est pas forcément pratique. On va l'attendre un peu. Oui, quand on me suit, on n'a pas à toucher aux flèches. Euh, oui, c'est vrai que vous êtes en follow. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Alors, ah, je ne sais pas si elle est en follow. De bon, toute, fa... hein. toute façon, elle va nous suivre. Alors là, revenir dans le domaine, c'est la flèche du bas. Hop, on va prendre celle-là. 2, 3. Bon on Et on arrive dans la dernière partie, là, où on est à l'ascenseur spatial. Donc ici il y a une petite explication de ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, l'ascenseur spatial. Et là, on a l'entrée de l'ascenseur spatial. Et je m'arrête là, je vous laisse trouver comment on, on prend l'ascenseur spatial. Normalement, c'est expliqué de façon... Comme ça, ça teste. <rire> Je vais voir si vous y arrivez. <rire> si j'ai bien fait mon truc. Quoi. Normalement. Comment vous faites pour prendre l'ascenseur spatial Je vous regarde. <rire> ah, Vincent a trouvé. Nous y sommes effectivement, ça on est sur une station spatiale et on a pris l'ascenseur. Donc les flèches là permettent de redescendre, les flèches en bas à gauche. Ici on arrive sur une plateforme pareil, on peut se poser, discuter, etc. Mais on est surtout en fait sur une base de téléporteurs pour aller dans les différents euh, univers que j'ai créés. Chaque plot correspond à un espace gazeur que j'ai créé. Bah, tout ceux-là là, à gauche, c'est des... ceux que j'ai créé pour le loisir. Et... En commençant par Cultima Académie, qui a été mon premier. Ah non, prenez pas les, <rire> les flèches blanches. J'attends que vous bougiez. Okay. Ah. Qu'est-ce qui se passe-t-il Redescendez. Ouais. Ouais, parce que j'arrive pas à sortir. Bah, attends, c'est parce que j'ai pas fait à tout. Voilà, c'est bon. Voilà. Tac, donc voilà, il y a tous les, tous les espaces que j'ai fait. Normalement, parce que là, j'en vois il y a certains, ils ne sont pas indiqués. Mais quand vous tapez X, vous avez le détail de, de ce qu'il y a. Là, j'en vois, il y en a certains, j'ai oublié de mettre les, les titres. C'est marqué Step pour Téléport. Là, les deux derniers, là il faudra que je repasse pour les, pour les paramétrer. Et la partie de droite, c'est... Ce que bah, j'ai maintenant, puisque je commence mon activité professionnelle euh, par rapport à la création d'espace, c'est les deux espaces que j'ai créés euh, pour le professionnel. Voilà. Euh... Ben voilà. On a fait le tour. Hein. On va redescendre dans le green. On va redescendre sur Terre. Donc pareil, il hein, faut reprendre le temps de revenir et puis ben, de, de visiter différents espaces en fonction de vos affinités, ce qui peut vous intéresser. Donc avec la salle d'expo plus les téléporteurs, vous avez vraiment une, une présentation exhaustive de ce que j'ai fait. Quoi. Voilà. Mais bon, l'intérêt, je vous dis, c'est d'abord cet espace-là, le green avec les différents bâtiments, parce que quand je l'ai conçu, bon j'ai mis deux semaines à peu près pour faire tout ça et euh, c'était pour euh, c'était l'idée c'est de, de présenter bah, aux professionnels les usages de Gazerton pour le télétravail. Quoi. Qu comment on peut le. quels sont les espaces les plus adaptés, les plus appropriés en fonction des usages connus et, et qui peuvent être inventés. Voilà. On va aller se poser à l'accueil pour finir la, la visite. Voilà. Bon, et bien vous retours, Qu'est-ce que vous en pensez Pas grand chose. <rire> ah oui, ben les micros sont coupés, forcément, bon, je peux pas vous entendre. Vincent, il est enlevé. Oui. Ma voir. Vous plus ça pour le jeu, que pour le professionnel. Ouais, toi, j'imagine, ouais, c'est plus l'aspect ludique, ouais, qui t'intéresse, ouais. Après, pour la formation, toi, tu ne fais pas de distanciel quasiment pas. Tu as, as tes étudiants à domicile, enfin on va dire, à, oui. deme à demeure. donc. On ça. fait de temps en temps du distanciel quand il y a des périodes Covid, des choses comme ça, mais on a des outils Microsoft Teams qui sont payants par l'école, qui ont été utilisés. Et puis qui sont obligatoires, j'imagine, aussi. Du oui. fait qu'ils qu ont été payés, il <rire> faut les utiliser. <rire> j'imagine, oui. Ouais. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai ouais, j'ai eu un petit bug tout à l'heure, mais euh, a priori tout ça, tout, tout fonctionne. Je suis assez content de, de... comment ça se passe. C'était la dernière visite de la journée. J'ai pas eu énormément de monde, mais bon, de euh, toute façon, euh, j'ai appris Gazerton que c'est tellement euh, euh, particulier à l'avant-garde, la Gazerton, qu'il faut vraiment ramer pour, euh, pour se faire connaître et euh, montrer les avantages de l'outil, quoi. Bah, un peu comme Second Life au début. Bah, tu sais, quoi, Second Life, euh, début des années 90, je crois. Hein. Tu ouais. imagines ça fait, euh, ça, fait, ça fait 30 ans. <rire> et, euh, alors, je, je communique beaucoup avec des gens qui sont, qui sont toujours, hein, et qui sont des grands, bah, même connus hein, sur Second Life. Et euh, c'est une communauté qui est quand même euh, très large, hein, je crois qu'ils sont 700 000 à se connecter euh, dans le monde par jour sur Second Life. Euh, mais, euh, mais je trouve que ça, ça reste quand même une communauté qui est... Même s'il y a des gens qui travaillent hein, sur Second Life, euh, qui vendent des, des costumes virtuels, des trucs comme ça, des objets, des... Euh, bah, c'est toujours pas accessible au grand public. Quoi. Et je pense, moi, je, moi je, je pense que Gazerton va vraiment de l'avenir, parce que c'est une, une appli, et les dirigeants de Gazerton, j'ai un article là où ils ont déclaré ça, ils ont, ils ont compris l'enjeu. Le, Déjà, c'est que c'est le premier métavers qui est accessible sur un, sur un téléphone, et ça c'est pas rien, parce que tout le monde a un téléphone. Et euh, mmh. quand on regarde les, les sites Gazerton, euh, par exemple en Asie, euh, c'est utilisé quotidiennement par des, des centaines de milliers d'usagers. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. quoi. Ah, j'ai reçu un message. Ah, ça doit être Eric qui a perdu son... Ah non, c'est Ah, elle a des problèmes de connexion. C'est Angie qui dit qu'elle a, elle a, elle a du mal à nous rejoindre. Je vais dire OK. Ouais, bon, je parle beaucoup, Eric. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de notre visite? Ouais. Écoute, je suis perdu. Je Tu m'entends? Oui, je t'entends. C'est bon. Ouais. Euh, pourquoi pourquoi j'arrive pas à, euh, à retrouver le bon écran Qu'est-ce que j'ai fait ben, Je t'entends, mais je te vois oui. pas. Oui, c'est hein. oui. normal. Euh... Oui, je te vois. Trop... Oui, ouais. Je, je suis dans le noir. En fait. je... Oui, je te je vois, te vois, vois avec la lumière. la lumière de l'écran. Je vois, je vois ton visage quand même là, avec la lumière de l'écran. Ah <rire> Si tu restes près de l'écran, je te vois. Euh... <rire> ça y est, ouais, c'est mieux. Ah, ça, là, là, ça fait mal aux yeux. C'est vaste, et c'est sympa de mettre à disposition tous le les exemples que tu as fait, là. Euh ça, ça permet vraiment de voir les, les possibilités de personnes que tu as ouais. je connaissais un petit peu, mais j'avoue que j'avais pas fait le tour de tout ce que tu as fait. Ouais. Et puis, je trouve que le, la mat, elle, elle est sympa, mais elle est vaste. Si tu démarres là-dessus comme j'ai fait avant de venir, avant de faire la difficulté, j'avais déjà fait un premier tour, euh, c'est vrai qu'on déplace beaucoup pour arriver d'un point à un autre. Mmh. c'est euh, ouais, bah, pour ça, ça que, que j'ai une... installé tout de suite à gauche là les, les deux cartes, justement pour éviter que de d'avoir à crapauter, quoi. Puisque tu la as une carte, ouais. as une carte type plan d'accès, là où as le, la carte des environs, là où tu vois vraiment. Euh, où sont les choses quoi, et mm -hmm. puis la carte au niveau du panneau là qui est pas la même qui est la carte où on peut se téléporter quoi. Hein tu passes oui, vers bah le bien panneau bien, et, et là, là, donc du coup, bah, tu récupères le lien de, de téléportation, tu mets dans ta barre d'adresse et puis tu es directement dans si tu vas dans salle de réunion, bah, ouais. tu y, y es tout de suite quoi. Ouais. Hum. Très bien, bon bah, écoute, euh, je vais vous laisser. Ouais il y a un sacré boulot de fait, un ouais, chapeau. Ouais, ouais, ouais, je suis assez fier de, de, de, bon ben, du boulot que j'ai fait. J'espère que ton activité va, va bien démarrer là-dessus. Ouais. Ça, ça, ça démarre long. doucement, mais c'est normal, il y a pas. Voilà. c'est ouais, faut, faut alors, prendre le alors, temps. C'est tu fais ouais, tu sais une réflexion. Vincent, je sais que tu sais une réflexion sur le fait que c'est difficile d'attirer des gens sur des Gazerphone. J'ai même problème en temps, je propose de, de, de, de tendre rendez-vous au Café des Pèlerins, là, sais. Mmh. Euh, mais euh, bon, pour l'instant, euh, de temps en temps, il y a quelqu'un qui dit, ah oui, je suis intéressé, mais il ne vient pas, mmh. Donc, euh, bon, bah, on va, on va continuer, tant que je... Oui, il faut accompagner les gens. Faut... Ah, par exemple, avec Vincent, moi j'ai fait du jeu de rôle, c'est pareil, c'était difficile de faire venir les gens, mais c'est du... Euh, par exemple, ils sont passés par Discord, tu sais, tu peux passer par Skype au départ, faire, faire avec des gens que tu connais, quoi. et puis euh, mmh. faire une transition, tu vois, en disant, bah maintenant, de toute façon, tu verras, c'est quasiment pareil, et puis faire la bascule, il n'y a qu'un lien à envoyer, et ce qui... Ce qui, ce qui bloque les gens, c'est qu'ils arrivent sur une page en anglais, puis qu'il faut créer l'avatar. Ils voient pas trop où ils vont aller. Il y a une espèce de période de flottement. Mais après, une fois qu'ils sont dans, dans Geyserton, dans un espace, c'est plus facile de les guider, quoi. C'est le, ah bah oui. c'est la première immersion en fait. Hein. Voilà, c'est, ouais. ça un peu comme ouais. une initiation, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Bon va bah, sur ce. Ça marche. Bonne ça soirée, marche. Eric. C'était sympa. Ouais, ouais. Moi, je Moi, je vais plus tarder ça. non plus. Allez. Ciao